Dans cette vidéo, nous allons parler de Doge Elon Mars et aujourd'hui nous allons voir si Doge Elon Mars est-il un bon investissement. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, sachez qu'ici l'on parle des crypto-monnaies. Alors abonne-toi et active la cloche des notifications. Doge Elon Mars prétend se démarquer de ses prédécesseurs en tant que Première monnaie interplanétaire. Son objectif ultime est de défendre la crypto-monnaie contre la fraude et la corruption constante. Selon le récit fictif sur le site web de Dodge Elon Mars, le but est de recoloniser la planète Mars. Doge Elon Mars est développé sur trois blockchains, à savoir la blockchain d'Ethereum, Polygon et Solana. Sur la blockchain d'Ethereum, Dodge Elon Mars compte plus de 141 000 holders. Et sur la blockchain de Polygon, Dodge Elon Mars compte plus de 18 000 holders. Et sur la blockchain de Solana, Dodge Elon Mars compte 93 holders. Depuis son dernier ATH de 0,50259 centimes, Dodge Elon Mars a subi une correction de moins 84,9%. Doge Elon Mars a une forte communauté sur Twitter avec plus de 650 000 followers et plus de 90 000 followers sur Telegram. La tradition comique classique et l'histoire d'origine attire les jeunes et les nouveaux investisseurs et facilitent un sentiment de communauté. Doge Elon Mars est-il un bon investissement? Doge Elon Mars est l'une des top 3 des crypto-monnaies même sur le marché. Sachez que Doge Elon Mars n'a pas de feuille de route ni de livre blanc, ce qui n'est pas courant pour la plupart des autres meme coins. Il n'y a jamais de retour garanti sur un investissement en crypto-monnaie. Vous devez toujours vous assurer de faire vos recherches et de vous tenir au courant des prévisions et du climat actuel. Dans son état actuel, il pourrait s'apprécier rapidement compte tenu de ses attributs de titres favorables aux mêmes tels que Elon Musk, Doge et Mars. Si la demande de pièces même augmente, Doge Elon Mars pourrait voir une augmentation de son appréciation. Malgré les dingueries derrière ce projet, Doge Elon Mars a pu être listé sur crypto.com, aux KuCoin, Qcoin, Yobit et sur d'autres grands exchanges de la cryptographie. Mis à part la mythologie et l'approbation des milliardaires, Doge Elon Mars reste une crypto-monnaie intrigante. La culture des mêmes coins gagne en popularité, mais cela ne veut pas dire que les pièces de monnaie prochaines telles que Dodge Elon Mars seront un investissement rentable. Cela ne veut pas dire que vous ne devrez pas investir, mais simplement pour servir de conseil de mise en garde. Comme pour toute crypto-monnaies volatile, faites vos recherches et n'investissez jamais ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez des Dodge Elon Musk et des crypto memcoin en général. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Et aussi rejoignez-nous sur notre canal Telegram. Ciao.